Salut tout le monde, je m'appelle Thiago lemer j'ai 20 ans et je suis étudiant photographe. Je crée cette chaîne pour vous montrer d'abord ma passion pour le roller et ensuite pour vous faire découvrir cet univers. Donc, j'ai commencé le roller il y a bientôt 3 ans euh, grâce à un ami qui m'avait invité à un match de hockey avec son club. Et euh, à l'époque, je ne savais absolument rien sur le roller. Du coup, j'ai été dans un magasin, j'ai été m'acheter ma première pa paire de Rolls et... Euh, était en train de faire semblant, euh, enfin je faisais le mec qui savait, qui s'y connaît, mais en fait rien du tout. Je suis sorti du magasin avec une paire de street euh, Razor, euh, taille 41, alors que normalement je choisis du 39, ce qui n'est pas très intelligent de ma part, mais bon. Euh, du coup, malgré cela, euh, c'était une belle expérience, j'ai trouvé que c'était vraiment fun, et je me suis dit, bon allez, je continue avec euh, le roller. Du coup, j'étais à euh, m'acheter ma, euh, une autre paire qui était euh, des rollers d'hécathlon et euh, c'était totalement euh, pourri. <rire> euh, comment dire bah, La platine était toute en plastique. Il euh, y avait une sorte de système ABS totalement bizarre, ce qui fait que chaque fois qu'on avançait le pied droit, il y a une sorte de mécanisme qui venait toucher la roue afin de la faire freiner. Et euh, je trouve ça vraiment moyen. Du coup, bah, je suis passé à d'autres rollers. Du coup là j'ai un, un intérêt pour euh, le street et du coup je me suis acheté mes USD euh, Frankie Morales 2. Euh, ce sont des rollers haut de gamme euh, en, fi en fibre de carbone pour le street et euh, du coup j'allais m'entraîner à peu près tous les jours au skate park. Mais ça ne veut pas dire que j'avais un bon level, au contraire. <rire> bon après j'ai découvert le freeride. Je me suis acheté euh, mes euh, Seba, mes premiers euh, vrais rollers on va dire. C'était des Seba FRX, version 2012-2013 il me semble. Et là franchement, franchement je les ai adorés ces rollers. Je sais, ce sont des rollers bas de gamme de chez Seba, mais même si c'est du bas de gamme, c'était top pour moi. Franchement, c'est avec ces rollers là que j'ai appris la plupart de choses que je sais maintenant c'est vraiment enfin, quoi que j'ai vraiment puis on va prendre environ 90% de ce, que je, de ce que je sais maintenant avec ces rollers là euh, franchement enfin, au début ok ça fait un peu mal mais on dit que c'est comme ça avec tous les sebas. chaque fois qu'on achète un seba et qu'on met le pied dedans ça nous sert tellement qu'on qu'on a mal au pied mais au bout d'un moment le roller se fait à la forme du pied et du coup là c'est vraiment top et puis ça permet d'augmenter la réactivité des rollers ce qui me permet de faire plus de choses bon après faut savoir faire mais bon c'est déjà, déjà ça bon alors sur cette vidéo euh, là je vais vous montrer un peu mon, mon une sorte de balade euh, urbaine euh, journalière J'aime bien faire euh, le valois jusqu'à la défense en roller et je le fais prendre, pratiquement tous les jours Mais bon, même si des fois j'essaie de varier un peu l'itinéraire voilà. Bon, là je... Surtout qu'en fait, l'intérêt pour moi de faire le falloir jusqu'à la défense C'est qu'en fait, c'est de la montée Il y a beaucoup de montée, Comme on peut le voir là maintenant Et euh, on va dire que je suis connu pour avoir une endurance vraiment pourrie et euh, Depuis que j'ai fait du roller bah, Déjà, mon endurance est un peu améliorée Même si là, dans cette vidéo, vous allez voir que je vais être vraiment mort à la fin euh, euh, ouais du coup ça a amélioré mon, mon endurance euh, ça m'a musclé un, euh, les jambes et un peu le haut Mais bon c'est surtout les jambes qui travaillent les jambes, le, les abdos et le dos aussi ouais et on peut voir aussi sur cette vidéo que j'ai les cheveux vraiment vraiment très voilà, je de toute j'avais coupé mais ouais Bon mon but aussi c'est de vous faire découvrir le roller Comme j'avais le début de la vidéo Et euh, du coup pourquoi pas Vous euh, Vous donner envie de, de pratiquer ce sport Parce que là là, J'ai l'habitude de pratiquer tout seul C'est vraiment pas top Franchement Il euh, y a des fois c'est vraiment pas cool Même s'il il y a Paris Roller les vendredis mais J'ai la flemme d'attendre les vendredis Et déjà euh, Paris Roller a lieu euh, les vendredis quand par beau temps on va dire parce que s'il pleut c'est laisse tomber pas de tu rentres chez toi tu restes chez toi tu, rentres chez toi, tu rentres dans ta télé peut-être ta console mais bon <rire> moi j'aime bon euh, comment dire avec les FX frx j'aimais bien euh, rider même sous l'appui ça posait pas trop de problème si enfin il fallait juste nettoyer les roulements à la fin mais bon c'était c'était que ça on va dire euh, du coup là je vais vous parler un peu du setup que j'ai euh, actuellement parce que je n'ai pas parlé des rollers que j'ai maintenant il y, a quelques, il y a quelques mois de cela j'ai changé, euh, j'ai on va dire laissé tomber les FRX pour prendre les SEBA Highlight 2015 Voilà vous pouvez voir là actuellement euh, Alors comment dire là il y a vraiment hein, un gros euh, changement euh, au niveau du confort ce sont des rollers qui sont un peu plus précis que, euh, que les FerX je dirais. Euh, plus cher d'ailleurs. Euh, je pense que les FerX sont à 160 ou 170 euros. Et euh, les highlights, ils sont à euh, 350 il me semble. Je me souviens plus des prix. Du coup, euh, d'ailleurs, ces rollers-là, je les avais pris sans, sans la platine numéro. J'avais juste pris la boot seule. Pourquoi Parce que euh, dans ma classe en photo. Il euh, y a, a quelqu'un qui était euh, avant euh, sponsorisé par Seba et il a euh, sa chambre est rempli de pièces en fait Du coup j'ai échangé mon ancien iPhone 5S à l'époque j'étais chez iPhone, j'ai pardon euh, <rire> contre une platine euh, de luxe euh, Igor plus des roulements ILQ9 Pro plus euh, un set de roues Seba du coup, normalement, euh, je pense que tout ça, ça vaut un peu plus que l'iPhone 5S euh, en occasion. Du coup, on va dire que je me suis fait plaisir. <rire> euh, ouais, donc pourquoi prendre une patine euh, de serum freestyle alors que je fais plutôt du, euh, du freeride et de l'urbain Eh bien, parce que je trouve qu'il a une meilleure maniabilité, vu qu'il n'y a que deux roues sur les quatre qui touchent euh, le sol. Là, comme on peut le voir, un peu petit Là, je fais pas grand-chose, mais. Euh je trouve que les virages sont beaucoup plus euh, simples à négocier enfin on, on fait moins d'efforts en fait au niveau des pieds et je trouve que pour moi enfin, c'est plus agréable pour moi après les roues je prends du euh, 80 mm bon au début il m'avait donné des roues SEBA mais je les ai totalement usées du coup bah, j'ai pris un autre set de roues et euh, pour une fois j'ai changé de marque j'ai pris des roues euh, de chez hyper donc ce sont des roues euh, pour euh, le outdoor celle là celle que j'ai alors le nom exact, je ne, je ne me souviens pas, je, je pas trop fait grave, j'étais <rire> à nos up, j'ai dit ouais je veux euh, je veux des roues pour euh, le free on m'a proposé hyper. Bon, pourquoi pas On a testé ça. Et depuis, bah, franchement, j'ai l'impression que euh, les chef enfin les slides, durent plus longtemps qu'avec euh, les roues Seba. Bon. Après, c'est à retester. Là, euh, j'essaie de faire... Euh, je veux que le taxi passe devant moi, mais... Euh, il y a un mini souci de compréhension au début, mais bon c'est va bien. Les descentes j'aime bien les faire un peu comme, euh, comme au ski, enfin on fait des bah, des slalons, on va dire. Euh, les mini slalom. Bah ça permet de euh, de maîtriser la vitesse sans avoir à déchiqueter euh, la gomme des roues. Donc voilà. Et par moments je risque de de ne pas parler. Mais ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que je suis parti, au contraire je suis bien là. c'est juste dire que j'ai parlé trop vite. du coup, bah, J'attends qu'on avance un peu au niveau de la vidéo. Voilà, je suis vraiment, vraiment trop long. Faut vraiment que je le coupe. Et si par chance, après cette vidéo, vous avez envie de vous mettre au roller et euh, que vous ne savez pas par où commencer, eh ben, je pourrais vous donner euh, tous les conseils, enfin tout ce que j'ai en tête pour, euh, pour vous aider. C'est aussi un début de la chaîne. Euh, je peux donner des conseils sur, euh, sur les patins, les catégories de patins, euh, après les différents trous. après aussi des des questions sur, euh, sur la technique bon là sur la vidéo j'essaie de parcourir le plus long chemin sur, euh, sur un pied et vous allez voir que je vais commencer par devenir euh, de plus en plus fatigué au fil euh, de l'avancée et euh, du coup en fait je trouve que rester sur un pied pendant un petit bout de temps ça, ça, ça fait mal en fait évidemment <rire> du coup là vous allez me voir en train de lutter contre la douleur un peu <rire> C'est marrant aussi d'accélérer de, de euh, en euh, restant sur un pied. Mais c'est ça qui fatigue le plus en fait. Parce <rire> qu'on soit, si on est dans une descente, il euh, n'y a pas de soucis. Y a, enfin, la douleur, elle vient beaucoup plus tard. Là, j'essaie d'accélérer. Euh, j'ai mal. Là, j'ai mal. et Je suis fatigué. Là. souvent des têtes bizarres quand je fais du roller. Et ouais il faut faire attention à laisser de Mercedes, c'est coûte très, très cher. J'ai pas envie de rayer quoi que ce soit. C'est marrant parce que là c'est la première fois que je raide avec une. Enfin je fais du roller avec une caméra. Et euh, ça me fait bizarre que du coup il y a des gens qui regardent d'abord la caméra et <rire> disent Mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il est qu en train de filmer Il fait des trucs bizarres <rire> Les jeunes de notre, enfin, de notre époque qui sont bizarres Il se fait un selvir horaire Euh ouais un truc à dire aussi c'est que j'ai beaucoup de comédie. Ah là voilà, là j'ai craqué, j'en pouvais plus <rire> ah là là. donc là c'est l'après-midi je venais de sortir de mes cours en photographie après si vous voulez jeter un coup d'œil sur ce que je fais en photo je vous mettrai le lien dans la description pour l'instant je vais vous donner le lien temporaire parce que je suis actuellement en train de bosser sur le site il y aura des photos en plus, enfin je vais, je vais améliorer l'organisation générale du book. Mais bon, de toute façon vous aurez le lien dans la description, le bon lien on va dire. <rire> Parfois, on me demande si euh, je préfère euh, faire du roller dehors quand il y a des gens ou pas euh, personnellement je préfère quand il y a des gens parce que je trouve que c'est déjà plus fun ça rajoute des obstacles surtout qu'on essaie d'aller plus vite qu'eux hein. <rire> euh... ouais non mais ça rend l'ensemble plus agréable plus fun enfin plus vivant quoi merci capitaine Obus. Euh... Après, il y a des gens qui, euh, par exemple, quand tu, ben, ça... comment dire, les... ce sont des gens qui marchent en zigzagant. Ça, par contre, c'est un peu frustrant parce que on, est... on va vite, on essaie de les déplacer, par exemple, par la gauche ou par la droite. Bon, je conseille de déplacer par la droite quand vous êtes. En... Blague de merde, bon pas grave. Euh... <rire> Et ces personnes, du coup, changent subitement d'itinéraire. Ça, du coup, soit on doit faire un freinage, freinage d'urgence. Soit on change de, de direction immédiatement, mais parfois c'est vraiment... Euh, difficile parfois. Et voilà. Donc là, c'est un petit extrait de ce que j'aime bien faire pour m'échauffer. Ou juste des trucs comme ça pour le faire. Enfin, petit délire. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors si vous